L'amiante, eh oui, on parle beaucoup du DPE en ce moment, et je pense pour de longues années, mais l'amiante est toujours présente dans nos logements et sur le parc immobilier français. Ça fait un petit peu président de la République. J'aurais dû faire de la politique. Parce que c'est notre projet Vive la République Vive la France Bonjour et bienvenue. Dans ce concept d'un jour un matériau qui consiste à découvrir ou redécouvrir un élément ou un composant de la construction expliqué simplement pour comprendre l'utilité des diagnostics immobiliers, pourquoi et comment ils doivent être réalisés. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au matériau qui a fait beaucoup parler de lui, qui a été largement utilisé dans le passé et qui continue d'être présent dans notre environnement. J'ai nommé l'amiante. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est l'amiante, ses différentes familles et types, ses propriétés, les risques pour la santé et bien plus encore. Alors restez avec nous pour tout découvrir sur ce matériau fascinant et extrêmement dangereux. L'amiante est un terme générique qui désigne un groupe de minéraux fibreux naturels composés principalement de silicates. L'amiante, sous sa forme naturelle, est présente dans le sol de notre planète. Cet amas de roches et de fibres a été longtemps utilisé pour ses caractéristiques physiques et mécaniques. En effet, son extrême résistance à la chaleur et au feu, aux produits chimiques et à l'électricité, ainsi que ses propriétés d'isolation acoustique et thermique en ont fait un produit très convoité. Il était aussi peu cher, ce qui le rendait autrefois attrayant pour de nombreuses applications industrielles et immobilières. L'amiante se divise en deux grandes familles, les amphiboles et les serpentines. Les serpentines sont un groupe de minéraux fibreux dont la structure est généralement plus enroulée et moins allongée que celle des amphiboles, la chrysotile. L'amiante la plus répandue, ou autrement dit l'amiante blanc, est le seul type de serpentine couramment utilisé dans l'industrie. Les fibres de chrysotyle sont plus souples et plus courtes que les amphiboles, ce qui réduit leur capacité de pénétration pulmonaire. Bien que les fibres de chrysotyle puissent également provoquer des graves problèmes de santé, elles sont généralement considérées comme moins dangereuses que les fibres amphiboles. Les amphiboles sont des minéraux fibreux à structure allongée et en forme d'aiguille. En raison de leur forme et de leur taille et de leur résistance, les fibres d'amphiboles ont une capacité de pénétration pulmonaire élevée. Ces fibres peuvent facilement se loger dans les tissus pulmonaires provoquant des inflammations et des lésions. Parmi les amphiboles, on trouve l'amosite, l'amiante brun, la crocidolite, l'amiante bleue, qui sont considérées comme les plus dangereuses en termes de risque pour la santé. On retrouve aussi l'anthophilite, la trémolite et l'actinolite. Chacun de ces types d'amiante présente des caractéristiques et des risques spécifiques pour la santé. Pour les plus petites d'entre elles, à savoir mille fois plus petites qu'un cheveu humain, à l'état libre, elles peuvent flotter dans l'air pendant une longue période et si elles viennent à sédimenter, elles peuvent être remises en suspension au moindre mouvement d'air. Ce qui les rend très facilement inhalables. De par leur structure physique, de microscopiques fibres d'amiante aussi peuvent se fixer sur les tissus et les cheveux. C'est pourquoi il existe des EPI et des EPC mais nous reviendrons sur les équipements de protection individuelle et commun dans une autre vidéo. L'amiante possède plusieurs propriétés remarquables qui l'ont rendu attrayant pour une variété d'utilisations industrielles et commerciales. L'amiante est un bon isolant thermique en raison de sa faible conductivité thermique. Il a été utilisé pour isoler les tuyaux, les chaudières, les fours et d'autres équipements soumis à des températures élevées. Dans ce contexte, l'amiante empêchait la perte de chaleur permettant ainsi de conserver l'énergie et de maintenir une température stable. Isolant phonique L'amiante possède également des propriétés d'absorption acoustique, ce qui en fait un matériau utile pour réduire la transmission du bruit dans les bâtiments et les structures. L'amiante a été utilisée dans les cloisons et les plafonds pour réduire la transmission du bruit entre les pièces d'un bâtiment. Par exemple, l'amiante était couramment incorporée dans les panneaux acoustiques ou les carreaux de plafond, dans les cinémas, les salles de concert et les bureaux. Propriété inifuges. En raison de sa résistance à la chaleur et à la flamme, L'amiante était utilisée comme matériau ignifuge dans diverses applications, notamment les matériaux de construction résistants au feu et les vêtements de protection pour les travailleurs exposés à des températures élevées. Propriété antifongique L'amiante est résistant à la décomposition des micro-organismes, ce qui en faisait un matériau durable et résistant à la moisissure. L'amiante était utilisée dans les matériaux de construction comme les tuiles ou les panneaux de gypse pour empêcher la formation de moisissures et la dégradation des matériaux dans les zones humides. Tels que les salles de bain, les WC ou les cuisines. Propriété anti chimique L'amiante est résistant à la plupart des produits chimiques, ce qui en faisait un matériau utile pour les applications nécessitant une protection contre la corrosion ou les réactions chimiques. Un exemple d'utilisation de l'amiante pour sa résistance aux produits chimiques est son incorporation dans les joints d'étanchéité et les garnitures pour les équipements industriels. Ces joints et garnitures étaient utilisés dans les environnements corrosifs ou exposés à des produits chimiques agressifs, telles que les raffineries de pétrole ou les usines de traitement des eaux usées. Haute résistance à l'usure. L'amiante a été utilisée dans la fabrication de revêtements de sol renforcés pour des applications nécessitant une résistance élevée à l'usure. Par exemple, certaines dalles de sol étaient utilisées dans les logements et les circulations pour leur durabilité et leur résistance au frottement et aux contraintes mécaniques. Pour une meilleure compréhension de l'investigation pour la recherche d'amiante d'un diagnostiqueur immobilier, il faut avoir connaissance de l'annexe 13.9 du décret. 2011-629 du 3 juin 2011 du Code de la Santé Publique. Cette annexe liste en trois parties les matériaux ou MPCA contenant de l'amiante. Il existe donc trois listes, la liste A, B et C. Ces trois listes constituent un panel de matériaux et produits contenant de l'amiante, autrement dit, comme je le disais, des MPCA. Retenez bien cet acronyme. Parce que nous allons souvent l'utiliser, les MPCA sont donc listés en fonction de leur émissivité et de leur accessibilité. Je ferai une vidéo dédiée au MPCA et à l'annexe 13.9 du décret, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour toutes ces raisons, et sévèrement amplifié par son faible coût d'achat, l'amiante a été considérée pendant longtemps comme un produit miracle. Mais ses effets néfastes pour la santé étaient déjà connus, eux aussi, depuis longtemps. Qui risque quoi sans protection adaptée et sans mode opératoire défini, la manipulation des matériaux amiantés peuvent libérer des fibres dans l'atmosphère et être potentiellement inhalées. Pour un professionnel de l'immobilier, pour un particulier, pour une société de gestion immobilière, pour un artisan, le risque est présent. C'est pourquoi si vous avez un doute, faites faire intervenir un diagnosticier immobilier dans le cadre de travaux de vérification qui pourra lever le doute en faisant un prélèvement sur des MPCA se référant à la liste A, B ou C de l'annexe 13.9. Que faire en présence d'un MPCA Il ne faut pas percer, couper ou scier des matériaux contents de l'amiante sans prendre les précautions adéquates. Il faut éviter de casser ou écraser les matériaux contents de l'amiante, ce qui pourrait libérer des fibres d'amiante dans l'air. Il ne faut pas utiliser d'outils électriques ou de machines à haute vitesse sur des MPCA car cela peut générer de la poussière d'amiante et donc générer des fibres. Il ne faut pas balayer, brosser ou utiliser un aspirateur domestique pour nettoyer les débris d'amiante car cela peut libérer des fibres d'amiante, encore une fois, dans l'air. Il ne faut pas enlever ou manipuler des MPCA sans équipement de protection individuelle approprié, tels que des masques respiratoires, des combinaisons jetables et des gants. Il faut éviter de mélanger des déchets amiantes avec des déchets ordinaires. Il ne faut pas jeter des MPCA dans les bennes à ordures ou des décharges non autorisées pour recevoir l'amiante. Il ne faut pas effectuer des travaux sur les MPCA sans une formation adéquate et sans suivre la réglementation en vigueur. Pour rappel, la formation opérateur et encadrant SS4 du code du travail est obligatoire pour tous les professionnels du bâtiment. Je développerai cette notion dans une prochaine vidéo. Il faut éviter de transporter des MPCA sans les emballer correctement et sans édicter clairement les emballages comme contenant de l'amiante. Il ne faut pas entreprendre la réparation, l'entretien ou le démantèlement de matériaux contenant de l'amiante sans planifier et mettre en place des mesures de contrôle appropriées. En inhalant des fibres d'amiante, que ce soit une fois ou en répétition, de petites ou de fortes doses, peu importe le cas de figure, malheureusement, l'exposition à l'amiante peut entraîner diverses maladies graves qui peuvent prendre des dizaines d'années avant d'en déclencher les symptômes, comme notamment la plus répandue est le mésothélium. C'est un type de cancer qui affecte principalement la plèvre, la membrane qui recouvre les poumons. Il y a aussi l'asbestose, maladie pulmonaire chronique, le cancer du poumon, le cancer du larynx. Et on peut avoir apparaître des plaques pleurales. Ce sont des épaississements localisés et bénins de la plèvre causés par l'exposition à l'amiante. Elles sont généralement asymptomatiques mais peuvent parfois provoquer une gêne thoracique légère. Ces informations sont à titre informatif. Je ne suis pas médecin. Dans tous les cas, il est important de consulter un médecin si vous pensez avoir été exposé à l'amiante et présenter des symptômes associés à ces maladies. Malgré l'interdiction de l'amiante dans un grand nombre de pays, des mines demeurent en activité. En effet, l'extraction, l'importation et la commercialisation de l'amiante persistent, notamment en Russie et en Chine, pour ne citer que ces deux pays. La poursuite de l'exploitation de l'amiante dans ces nations soulève toujours des inquiétudes manifestes liées à l'environnement et bien entendu à la santé publique. En conséquence, nous, les Français, la France, a agi progressivement en interdisant l'amiante sous toutes ses formes. En résumé, voici les dates clés relatives aux différentes Interdictions de l'utilisation, de la fabrication et de l'importation d'amiante en France. En 1977, l'utilisation d'amiante en arrêt au sol est interdite en France. On parle là du flocage. En 1982, la France interdit l'amiante crocidolite, l'une des formes les plus dangereuses d'amiante pour certaines applications. En 1996, la France interdit l'utilisation de l'amiante dans la fabrication de certains matériaux de friction, comme les plaques de frein et les embrayages, et dans les joints. Le 1er janvier 1997, interdiction totale de l'amiante en France, y compris la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de l'amiante et des produits contenant de l'amiante. Depuis ces interdictions, la France a également mis en place des réglementations strictes concernant l'élimination et la gestion des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que la protection des travailleurs exposés à l'amiante lors des travaux de rénovation et de démolition. Voilà, c'était un petit résumé de cette grande problématique. Le but de cette vidéo était de vous aider à y voir plus clair sur les raisons de la mise en place de diagnostic immobilier et de l'utilité d'avoir recours à un diagnostiqueur immobilier certifié. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse en compagnie de cette vidéo qui, j'en suis sûr, saura attirer votre attention. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.